Quand on travaille dans le champ de la culture, l'Europe est une dimension qui est devenue de plus en plus naturelle. Mais peut-être aussi ce qui est nouveau, c'est que la culture devient une dimension importante du projet européen. Une dimension même déterminante peut-être. Et peut-être c'est à ce croisement qu'est le métier du Relais Culture Europe. D'être à la fois une structure qui vous accompagne, vous accompagne dans vos réflexions, vous accompagne dans votre construction de projet, dans votre recherche de financement mais peut-être aussi de poser cette démarche dans une volonté européenne, une contribution européenne qui sait saisir à la fois les mouvements culturels de l'Europe, ils sont complexes en ce moment, très complexes, et puis peut-être aussi les grands défis de cette Europe qui doit savoir se saisir de toutes les innovations, de toutes les transformations des techniques, de l'économie, des esthétiques. Alors notre équipe ici au Relais est à votre service, on se conçoit plus comme une plateforme d'innovation, comme un, dans un espace où on peut venir un peu réfléchir à son projet, avoir du soutien technique, avoir euh, peut-être aussi quelques conseils sur euh, comment euh, rencontrer d'autres gens, rencontrer d'autres Européens. Le Relais accueille également le Bureau Europe Créative pour la France. C'est un des points de contact que l'Union européenne a choisi d'avoir dans l'ensemble des États adhérents au programme pour en faire la promotion, l'animation et le conseil technique. Alors nous sommes à votre disposition, vous le voyez de manière assez large, à la fois pour parler d'Europe, nos rendez-vous sont clairement indiqués sur ce site, mais euh, au-delà de ça, euh, de travailler à une Europe concrète et une Europe de projet.